Bonjour, je suis Loïc Damiani, je suis adjoint au maire de Fontenay-sous-Bois, en charge de la ville numérique. À Fontenay-sous-Bois, nous organisons le 9 décembre 2017 les rencontres Internet solidaire avec, pour thème de l'année, « Oser l'innovation »,« Oser innover » avec des ateliers et des, euh, des rencontres sur différents thèmes de l'innovation, à la fois sociale, numérique, environnementale, pour euh, essayer de montrer les nouvelles pratiques qui euh, découlent de l'utilisation du numérique dans la vie quotidienne des habitants.